Alors, bonjour. bonjour. La zone des trois frontières aujourd'hui fait un jeu de d'essence d'attaques terroristes. Le Mali, le Burkina euh, notamment, qui sont beaucoup plus affectés. Et accessoirement, le Niger, euh, où on a depuis fort longtemps, on n'a pas vu d'attaque ni d'été. Euh, C'est embuscade bouscade d'état Alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les forces du Mali sont en train de prendre le dessus sur les forces loyalistes Je ne le pense pas. Je. Ma compréhension de la question, c'est que il y a eu un vide que nous n'avons pas rapidement comblé. Il y a une absence de coordination dans, nos, dans les actions des pays qui a rendu, ou en tout cas qui a facilité les opérations de nos ennemis sur nos territoires. Le vide, c'est le départ de, de, de certaines forces étrangères et l'absence de coordination, c'est le dysfonctionnement qu'a connu le G5 Sahel, la coordination entre les trois armées, les armées des trois pays, pour faire face à cette lutte anti-terroriste, euh, à cette. Euh, disons, pour faire face aux attaques terroristes dans la, la sous-région. Ce sont ces deux éléments, je crois, combinés, qui ont rendu possible certains succès que nous constatons sur le terrain. De... Malgré tout cela, aujourd'hui, le Niger, dit-on, en tout cas, n'est pas à comparer aux autres pays de la sous-région qui font face à ces attaques terroristes. Le Niger semble être résilient. Mais malgré tout, aujourd'hui, il y a certains de nos concitoyens qui pensent qu'aujourd'hui l'État et son armée ne font rien pour garantir la sécurité. Ce n'est pas juste et ce n'est pas euh, c'est pas faire justice à notre armée que de penser que rien n'est fait ou qu'il y a quelque chose à dire dans ce que fait notre armée sur le terrain la guerre asymétrique ce type de guerre ce sont des guerres qui ont souvent vocation à être longues ce ne sont pas des guerres classiques où vous déployez votre force contre l'ennemi vous connaissez sa position et vous vous vous neutralisez ou vous le neutralisez ici il s'agit des gens qui vivent parmi nous ou à côté de nous, qui ne sont pas des militaires classiques, qui ressemblent à des gens ordinaires, qui attaquent lorsque la situation leur est favorable et, et qui se cachent et qui se présentent comme des simples citoyens lorsque la situation ne leur est pas favorable. Ce genre de, de combattants lâche. Sur nous, la guerre avec eux, la guerre avec ce genre d'adversaire, euh, euh, ce n'est pas une guerre qui peut finir en arrière-temps. C'est une guerre qui doit combiner beaucoup de choses. D'abord, euh, la sensibilisation des milieux dans lesquels les recrutements sont faits, la sensibilisation du milieu, des milieux dans lesquels ces combattants armés illégaux se cachent, mais c'est aussi l'information, l'information, qu'elle soit l'information technique, qu'elle soit l'information humaine, avant de parler même des armes et des, des engagements. Donc, c'est plusieurs dimensions dans la question militaire, la question sécuritaire, c'est plusieurs dimensions qui sont combinées pour faire face à, à, ce, à ce type de, de guerre or c'est quand même pas facile des gens qui se proclament de Dieu, de l'Islam ce n'est pas facile de, de vite les identifier ou de les faire dénoncer par une population qui est à 100% musulmane. C'est un travail qui va prendre du temps que les gens, quand les gens vont comprendre que cette affaire ou cette guerre n'est pas pour Dieu, c'est une guerre qui s'inscrit dans un autre cadre. Et il est difficile de combattre des gens qui ont des protections. Ils ont d'abord les moyens, mais qui ont des protections, des puissances souvent connues. Donc, les performances de notre armée sont à saluer. Elles sont à saluer dans la mesure où, quand bien même certaines zones restent des zones à risque, quand bien même certaines populations vivent euh, tous les jours que Dieu fait sous la peur des attaques, il n'en demeure pas moins que notre pays est tenu par nos forces. Ce n'est pas le cas des, des, autres, des autres armées, qui sont voisines que nous, nous connaissons. que nous connaissons. La, la dernière actualité nous, nous prouve que nous devons nous, nous féliciter de la situation que nous avons chez nous. C'est vrai, nous avons connu. Cette, euh, cette, euh, ce drame cette embuscade qui a été posée contre notre armée, mais ailleurs c'est des attaques qui sont organisées contre des camps militaires et où les gens réussissent nous, on n'entend plus parler de cela chez nous on ne peut que nous poser ce genre euh, pourtant on regarde certains pensent qu'aujourd'hui le Mali et le Burkina en tout cas à raison, à sont en train de réussir la guerre contre les terroristes et veulent même que le Niger leur envoie les pommes non seulement en, en chassant l'armée française et notamment les armées étrangères il mieux en faisant appel à des mercenaires moi ouais. euh, je ne suis pas sensible à cette propagande et à la réalité que tout le monde connaît. Moi, je connais le Mali. Quand il y a des attaques au Mali, lorsqu'on dit les localités qui sont attaquées, je sais que c'est le nord ou le centre. Je sais où ça se trouve. Et dans la mesure où ces attaques-là sont régulièrement euh, rapportées avec les noms de localités, je sais que la situation chez nos voisins est très compliqué la dernière fois vous l'avez entendu le premier ministre du pays voulait se rendre d'une capitale régionale à une capitale d'une province ou d'un département il a été déconseillé est-ce que dans notre pays il y a la capitale d'un département dans laquelle le président de la République ou le premier ministre ou un ministre ne peut pas se rendre. Il n'y en a pas dans notre pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité mais il est impossible aujourd'hui qu'une bande armée empêche notre président ou notre premier ministre ou un ministre quelconque de se rendre dans une partie de notre pays. La situation de ces pays, nous le souhaitons victoire. Mais il ne sert à rien de se cacher la face. La question de la présence des forces étrangères de notre pays, les gens sont venus à ça, c'est à la mode. Moi, j'étais ministre de la Défense devant la presse de notre pays, j'ai dit les difficultés qu'il y a à coordonner, les actions entre ces forces et les nôtres. J'ai dit qu'il n'existe pas de forces étrangères sur notre sol et qui font des opérations sur notre sol. Les gens continuent de, de, de, de parler comme si ils disent la vérité lorsqu'ils disent qu'il y a des forces étrangères au Niger. Il n'y avait pas de forces étrangères au Niger. Les, les, la coopération ou les combats avec les forces étrangères Présente dans notre pays, en particulier les forces françaises, c'est tout récemment que ces combats ont commencé. Il y a une coopération dans le cadre de la formation, il y a une coopération dans le cadre de l'enseignement, mais pour l'essentiel, les interventions des forces étrangères se passaient au Mali. Si elles n'ont pas été efficaces au Mali, c'est une autre question. Chacun peut apprécier la situation avec les éléments de connaissance qu'il a sur le sujet. Moi, je sais que sans les forces étrangères, le Mali aurait été occupé. Je sais, tant que le Mali tenait ses frontières avec le Burkina Faso, tant que le Niger tenait ses frontières avec le Burkina Faso, le Burkina Faso était sauvé des attaques terroristes. Mais dès lors que la situation s'est compliquée au Mali, le Burkina Faso est devenu la cible des terroristes ça, ça c'est patent, c'est un fait il faut l'analyser comme, comme tel et ce n'est pas seulement que le Burkina dès que le Burkina a été euh, euh, percé les terroristes ont commencé à glisser dans les forêts de chez nous, la Tapoa et le, euh, la forêt béninoise frontalière le golfe de Guinée. Voilà, le golfe de Guinée c'est connu pourquoi parce que le Mali ne contrôlait presque plus aucune frontière de ce côté là et ça, on ne peut pas me dire euh, qu'il euh, n'y a pas dégradation de la situation. Il y a une dégradation de la situation. Okay. Honorable, euh, lorsqu'il a été question, en tout cas lorsque le Burkina a décidé de, de chasser l'armée française, notamment la force sabre, il était question en tout cas, il avait circulé des informations selon lesquelles cette force-là, cette force-là, force déployée au Niger. Aujourd'hui, on apprend que non, et elle va retourner au Burkina, au pays. Est-ce que le Niger a refusé cette offre là Je ne peux le dire, mais je sais, je sais, cela va des informations réelles, c'est que le président pense de la coopération militaire avec nos partenaires étrangers. Je sais ce que le Président de la République souhaite pour, euh, dans le cadre de cette coopération-là. Le Président de la République a dit de manière très claire « Nous souhaitons que nos partenaires nous aident en renseignement, qu'ils nous aident dans l'amélioration de nos capacités aériennes. » C'est cela euh, que le Président avait souhaité. Et si... On pouvait, dans le cadre de la coopération, obtenir de l'armement ou obtenir des techniques qui nous permettent de collecter les informations, tant mieux. Voilà ce que le président a dit. Le président a dit la guerre, la guerre, l'engagement réel des soldats sur terre, ce serait l'affaire de l'armée nigérienne. Pourquoi, alors, on va penser qu'une force qui a quitté un pays quelconque devait se déployer au Niger si ce n'est pas pour transiter, je n'y ai jamais pensé, je ne le pense pas, et il y a ceux qui le pensent et qui le disent parce que c'est une façon pour eux de stigmatiser notre pays. Et c'est en particulier des Nigériens, une catégorie de Nigériens qui le font. Dernière question. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes et analystes, en tout cas experts, estiment que cette guerre contre le terrorisme, notamment dans la zone de terrain frontières, ne peut être gagnée sans une conjugaison des efforts, des forces entre les trois pays, notamment le Burkina, le Mali et le Niger. Alors, qu'est-ce qui empêche cette coordination-là Il semblerait, en tout cas selon certaines sources, que c'est le Niger qui est réticent parce que c'est les militaires qui sont à la tête des deux États. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de plus faux que cela dire que le Niger est réticent dans le cadre de la coopération avec, euh, avec le Mali, c'est le Mali qui dit qu'il est sorti du G5 Sahel. C'est tout le monde qui vole un peu le Burkina en train de, de, de vouloir lui emboîter les pas. Ce n'est pas le Niger qui dit qu'il ne collabore pas avec le Mali. Ce qui se passe entre le Mali et le Niger, entre le Burkina et le Niger sur le plan politique, c'est une autre question. Sur le plan militaire, nous souhaitons la collaboration de tous pour défendre nos territoires. Il n'y a pas, il y a quelques semaines ou quelques jours, le CEMOC s'est réuni. Le CEMOC, c'est une, une organisation militaire qui regroupe un certain nombre de pays, dont le Niger et l'Algérie, la Mauritanie, le Mali. Nous nous sommes réunis, c'est pour, pour coordonner nos actions, c'est pour sécuriser notre espace. Pourquoi cela ne serait-il pas possible dans le Luktako La collaboration dans le Luktako est difficile parce que le Mali n'est pas présent à sa frontière. L'armée burkinabé a été désorganisée. Nous avons vu la déconfiture de l'armée burkinabé dans cette partie. De, euh, de nos territoires. Il fallait que cette armée se réorganise, il fallait que cette armée se renforce avec des recrutements euh, qu'il s'agisse de recrutements euh, classiques militaires ou de recrutements des volontaires. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer au, au, au Burkina Faso. Quant au Mali, c'est un pays aussi vaste que le Niger. Dans la mesure où l'armée avait été désorganisée, dans la mesure où cette armée était absente, même pendant que d'autres forces étrangères étaient sur le terrain, je vois mal comment aujourd'hui, en si peu de temps, cette armée peut combler tous les vides laissés par les autres forces militaires qui ont quitté le, le, le territoire malien. Voilà, c'est ça la situation qu'il y a. Le, le Mali, c'est un pays très vaste et l'insécurité a gagné plus de 60% du territoire malien et c'est la partie la moins peuplée du Mali comment l'armée comment une armée qui a été éprouvée comme l'a été l'armée du Mali, comment cette armée peut euh, prendre ses responsabilités combler le vide que d'autres euh, armées ont laissé, vous vous rappelez que on a hébergé ici au Niger des centaines de militaires maliens qui ont quitté le font sous la pression des, des terroristes et des rebelles. Ça c'est l'armée malienne. Comment, comment, quand est-ce qu'ils ont eu le temps de se reconstituer Et ne vous méprenez pas, malgré tout ce qui est en train d'être dit, sur la coopération internationale ou sur la coopération entre nos forces et les forces amies, il reste quand même au Mali un mécanisme, d'assistance et de coopération militaire de l'Union européenne qui soutient l'armée malienne, qui forme l'armée malienne. Il y a les discours politiques qu'on tient, il y a la réalité sur le terrain.